Silence, moteur, ça tourne. Il n'est toujours pas là. La décision finale de la destruction ou de la non-destruction de la tour d'Assas ne dépend pas du maire de Montpellier. Les décisions au terme des études se prendront fin 2018. ça c'est euh, le journaliste de France, tu appelles en disant que euh, l'email et que on a pas, touché, on a pas eu la réponse Je veux vraiment une réponse brève et nette qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'elle va être détruite ou pas et quand et voilà et qu'est-ce que qu'est-ce qu'il en est de, de nous est-ce que est qu'on va être logé rapidement et... Et dans des logements décents et pas à la, à la paillade bien sûr. On veut déménager de la tour d'Assas mais aussi de la paillade aussi pour l'avenir de nos enfants.